bonjour la communauté j'espère que vous allez bien euh, j'aimerais faire euh, vous montrer pour ceux qui ne savent pas hein, euh, comment est-ce que vous pouvez trouver des polices okay, polices spécifiques hein, pour le site euh, pour cela ce qu'on va faire regardez par exemple hein, le design hein, qu'on avait exécuté avant pour, pour le site hein, qu'on avait créé il y avait ça comment hein, comme police dessus sauf que hein, dans, dans ce qu'on avait comme police sur l'outil il n'y avait pas ça donc du coup on a on a fait ça ok supposons que vous êtes vous, vous dites tiens il faut que je trouve absolument euh, le la même police il faudra aller chercher sur les sites qui proposent des polices gratuites d'accord. Tapez par exemple là, hein, font sous police, police, uh, gratuite, tape ça, s'il veut bien, <rire> Google est inaccessible, ça <rire> c'est marrant, alors, police, gratuite, Alors là, fonte c'est un site connu. Après, il y en a d'autres hein, que vous pouvez regarder, vérifier. Donc, euh, sachez que il y a des, des polices euh, gratuites. Hein. Donc vérifiez d'abord dans les polices gratuites avant de avant d'aller acheter des polices. Ok. Parce qu'il y en a aussi qui sont payantes. Mais vérifiez d'abord dans les gratuits et puis vous regardez les conditions hein, d'utilisation avant. Donc du coup, ici, hein, vous avez hein, plein, plein, plein, plein, plein de polices que vous pouvez utiliser, que vous pouvez, hein, vous pouvez retrouver. Le truc, c'est que si vous ne connaissez pas le nom de la police, comme dans ce cas-là, où on ne sait pas quelle police c'est, ça va être un peu compliqué. Pourquoi Parce qu'il va falloir regarder chaque page, ils en ont ils en ont une tonne. Quoi. Vous risquez de passer votre journée là-dessus hein, pour chercher exactement la police qu'il vous faut. Donc, euh, sachez que voilà, ça, ça existe. Hein, vous, vous avez la possibilité de... Vous avez le choix. Okay. Vous avez le choix... Euh entre vous avez le choix des polices on va dire et une fois que vous avez trouvé votre police tout ce que vous avez à faire c'est de on va, on va essayer de prendre une police je vais quand même essayer de prendre une police qui me serait utile parce que j'ai pas la prétention d'aller chercher la même police que pour le sport là que je vous ai montré tout à l'heure euh, je sais pas je ne sais pas si euh je ne sais pas si... Euh Alors... Hop. On recherche cette page. Hein. On a dit sport. On va appeler comme ça. Sport. On voit comment il écrit. Validé. On veut descendre par page, comme ça on donne une idée, une police. Euh Alors, juste une police quoi pour quelque chose qui pourra me servir plus tard. Euh, Celui-ci n'est pas mal, c'est 100% gratuit, hein. donc euh bon, je vais regarder les autres d'abord. un Black Lives. Alors, Regardez les autres d'abord. Sports. Sports, sports, sports. On y est presque. Alors, descend, descend, descend, descend, descend. Descends. Descend. Sport, sport, sport sport sport ok donc on n'a pas trouvé ce qu'on veut je sais même pas si je vais pouvoir reconnaître de nouveau euh, ce qui m'avait tapé dans l'œil c'est pas celui-ci c'est pas celui-ci c'est pas celui-ci c'est pas celui-là celui big deal c'est pas celui-là celui-ci donc vous le téléchargez si vous voulez faire un don ok vous avez la possibilité de le faire on va aller regarder afficher le dossier donc là où on a téléchargé on peut l'extraire ici on va extraire vers black live je sais pas quoi là alors on va le regarder donc c'est celui là D'accord Je vais regarder dessus. Donc, si notre fichier est là, je vais, écoutez, je vais prendre ça, je vais le couper, je vais faire quelque chose de simple. Je vais aller là, je vais le mettre ici, d'accord, coller, c'est le dossier dans lequel je vais le retrouver. Donc, du coup, une fois que j'ai trouvé mon fichier, ce que je peux faire, c'est d'aller sur mon site. Donc, je vais sur mon site. Pour importer euh, pour importer ce fichier -là. donc actuellement on va regarder dans dans les mes, dans polices on va vérifier d'abord ce qu'il y a ok tant que ça mouline ok donc là on va regarder dans les polices euh, les police actuelles, c'est ça comme vous le constatez il n'y a pas grand chose je remonte un peu celui-là on est d'accord il n'y a pas grand chose donc euh, je, je n'ai pas hein, à part arrière black je n'ai pas ce que je veux importer je l'ai pas donc si je veux importer une nouvelle police je vais là télécharger votre police Ils nous disent que ça doit être TTF euh, soit .wf soit euh, woff 2 ok donc moi je vais aller chercher la police. Et je vais prendre le point TTF. D'accord S'appelle A Black Lives. Ok. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais l'appeler A Black Lives. Ok. Et je l'enregistre. Et du coup, si je retourne dans mes polices, maintenant, je dois normalement trouver quelque chose qui s'appelle A Black Lives. Il est là. D'accord c'est comme ça que vous... Je peux l'utiliser maintenant euh, si je le souhaite. OK Donc c'est comme ça que vous trouvez les... Vous téléchargez euh, des polices euh, sur votre back-office pour pouvoir l'utiliser pour vos sites internet. OK, on se retrouve dans un prochain cours hein, pour parler... Euh, Création de sites web, tunnels de vente, marketing digital, pour développer votre activité sur internet. Si, vous pas, si ce n'est pas encore fait, je vous demande de vous, de vous abonner à, à notre chaîne YouTube. Et surtout, surtout, inscrivez-vous sur la plateforme de formation gratuite si ce n'est pas encore fait. De manière à pouvoir euh, profiter, télécharger les ressources que nous mettons à votre disposition, les sites que nous créons, les tunnels de vente que nous créons, nous les mettons à votre disposition. Hein et pour pouvoir développer votre activité sur Internet. Ok, ceci dit, on se retrouve dans un prochain cours. Ciao, ciao